Tout le monde est bienvenue pour cette vidéo review du chapitre 1061 de One Piece Donc ce chapitre vraiment il était incroyable Donc quand il commence déjà on voit les Mugiwara qui essayent de sauver Bonnie Donc <rire> il y a Luffy qui part mais il a mangé un fruit du démon Et avec l'eau etc il peut pas nager donc euh, il, il est en train de se noyer Et il y a Chopper aussi qui part, on sait pas pourquoi, pareil Et du coup Jimbe, il va les sauver Et, euh, et après ils sont attaqués par le Mecha, un espèce de, de requin, robot, quelque chose comme ça donc, euh, on ne sait pas d'où vient ce robot, enfin ce requin au début. Et franchement, il a l'air ultra terrifiant quand on voit sur la première planche. Et au final, quand on le voit sortir de la surface, il perd toute sa crédibilité, tout son charisme, il l'a perdu. Et au final, du coup, il est en train de leur mettre la pression, clairement. Il envoie des missiles. Jimbe dit à Frankie de, de prendre le commandement et de foncer. Donc là, déjà, on voit qu'il leur met la pression. Et c'est justement ce requin. Qui a, qui a fait ça à Bonnie, c'est-à-dire que si Bonnie elle avait besoin d'aide, c'est parce que ce requin, je crois qu'il a, euh, enfin, a englouti le bateau de, de Bonnie et il a tué son équipage. Donc justement, c'est à cause de ça qu'elle qu était dans cet état, ils ont dû la sauver. Et là, qu'est-ce qui se passe On voit un espèce de grand cyborg, un, pas un cyborg mais une espèce d'armure de, de métal. On, je sais pas vraiment ce que c'est, qui est clairement piloté par quelqu'un. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Iron Man. Le tout premier Iron Man, vous voyez, dans la grotte, là, au début. Et du coup, on voit qu'il met une grosse patate au requin, et il est tellement grand que... Enfin, je sais pas vraiment si, si les proportions sont respectées, mais on a l'impression qu'il a pied, c'est-à-dire qu'il a pied, il touche le fond de la mer, quoi. Et du coup, les Mugiwara, ils arrivent finalement sur l'île de Egghead. On voit justement ce, ce cyborg qui... qui leur ramène le Sony, parce qu'il est vraiment énorme, en plus quand on voit le Sony sur ses mains, vraiment, on... la comparaison, elle montre à quel point il est il est ultra grand, parce que, vous voyez, sur l'eau, le... sur vu il y a, enfin sur l'océan, vu qu'il y a de l'eau à perte de vue, on peut pas avoir d'échelle, on peut pas avoir de, ouais, bah, de savoir à quel point c'est grand, et la seule comparaison possible, c'était le Sony, et on voit à quel point ce, ce... ce cyborg, je sais pas comment l'appeler, cette armure de fer, de métal, elle est, ma... elle est, man... elle est pas vraiment magnifique, mais elle est incroyable, elle est ultra, ultra puissante. Hein. Déjà, on voit la patate qu'il qui, qui a mis au Mecha Shark. Et juste après, du coup, on voit Tachigi avec les, les enfants de Punk Hazard, là. Parce qu'à la base, c'est Nami qui... vous. Je sais plus, Nami ou Robin, ils étaient censés les garder. Et après, il y a le g 5 donc Smoker, Tachigi et les soldats, ils ont dit que c'était mieux qu'ils qu viennent avec la marine. Au final, ils sont venus. Et on voit que les enfants, ils, ils sont entre de bonnes mains parce qu'ils tiennent à Tachigi, ils prennent des médicaments pour... Euh, pour euh, rédressir, rapetisser, rap je sais pas, puisque César, il avait euh, comme objectif de, de faire d'eux des géants, l'expérience de gentification, donc au final, ça a été euh, une erreur, il hein. y, y en a, il y a que leur tête qui a grossi, il y en a, ils avaient, bah, c'était pas proportionnel, tout simplement, donc au final, ça a fait un, un fiasco, maintenant, ils prennent des médicaments, donc, quand c'est Ashegi qui, carrément, on le voit, il refuse de prendre le médicament, mais il se dit, parce que c'est Ashegi, vas-y, je vais le faire, donc, on voit que, Qu'ils qui apprécient vraiment Tashigi. Elle aussi, elle a l'air d'être euh, gentille, de les aimer. Donc franchement, ça, c'est quelque chose, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça dans One Piece. Puisqu'on voyait souvent la, la, face, la, la face mal du monde, en réalité. Hein le mauvais côté du monde. Avec le racisme, l'esclavage, le meurtre, la corruption. Le, tout ce genre de choses qui, qui, sont, bah, qui sont mal. Et justement, d'habitude, One Piece, ça met souvent en avant. Le mal, mais justement, c'est pour ça que quand on voit des scènes où il y a des, des choses bien qui se passent comme ça, ça fait plaisir. Et aussi, après, on voit Hermep et Ibona ou... Attends, comment elle s'appelle Et Ibari, donc Hermep et Ibari qui tiennent à Kobe Ibari, je ne sais pas qui c'est, mais Hermep, on s'en rappelle, hein, le fils du colonel Morgan, c'était un fils à papa. Au final, il s'est entraîné, il a appris à maîtriser les six pouvoirs avec Kobe Ils ont avancé, sauf que maintenant, tu vois, il n'y a plus Kobe parce qu'il s'est fait kidnapper par Barbe Noire comme... Euh... Comme on l'a vu dans le chapitre 1059. Donc il, il s'est fait kidnapper par Barbe Noire. Et, euh, et forcément eux ils, ils tiennent à lui. Donc ils ont envie de, de lancer une opération de sauvetage de Kobe Et là il y a le sous-amiral qui refuse. Le, le prince quelque chose là. Prince Glace ou quelque chose comme ça. Il refuse. Il leur dit non. Et euh, carrément euh, eux ils leur demandent de, de sortir les armes du SSG. Vous voyez les espèces de... Bah, justement ce qu'on a vu euh, qui se battait avec Barbe Noire. Et bien bah, carrément ils, ils voulaient dégainer ça. Mais euh, justement, les armes de Vegapunk. Et au final, en parlant de Vegapunk, qu'est-ce qu'on apprend À la fin du chapitre, elle enlève son, son truc de quoi elle est dans l'eau, je crois, ou je sais pas quoi, son espèce de casque. Et là, elle nous dit J'étais embauché en tant que scientifique de génie chez la marine, car en réalité, je suis le docteur Vegapunk. Et c'est sur ça que se finit ce chapitre. Et vraiment, la combinaison de mots, je suis le docteur Vegapunk, elle est. Enfin, elle est incroyable, mais le truc, c'est que on ne sait pas vraiment si c'est si la réalité. Déjà, quand on le voyait, le peu qu'on avait vu, c'était avec des mains, des mains en, en or. Des mains en... tiens, on a l'impression qu'il était un peu en ferraille et tout. Il avait un corps qui ne ressemblait pas vraiment à ça. Mais, mais tu me diras, peut-être que c'était un cyborg qui est censé euh, représenter son identité, ou je sais pas. En tout cas, on a vu à, à la fin, vraiment Vegapunk, j'étais choqué quand je l'ai vu. C'est... Ça m'a vraiment surpris, parce que ils nous l'ont présenté d'un coup comme ça. Je suis Vegapunk. Vega Vraiment, ça m'a ça surpris. Et ce chapitre, j'ai pu le lire gratuitement et légalement. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous mets la vidéo juste ici et sur le i là-bas. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et salut.